Je voulais faire un petit témoignage parce qu'on vient de me proposer de faire une intervention sur la santé de l'intestin et du cerveau. Et euh, cette intervention était à la demande d'un client et j'ai découvert le nom du client. Et il se trouve euh, que c'est l'entreprise Charal. Donc j'ai été euh, extrêmement surpris et même choqué. <rire> J'avoue que j'ai dit à la personne qui m'a contacté que c'était comme si Haribo faisait une table ronde sur le diabète. Euh, donc, Charles, c'est essentiellement de la viande rouge. Euh, en soi, je rien contre cette euh, enseigne en particulier, mais par contre, la viande rouge, c'est plus défendable du tout d'un point de vue de l'environnement. Et donc, euh, apparemment, il y aurait une, euh, une mouvance qui serait de dire euh, manger moins, mais manger mieux pour euh, la viande rouge. Euh, en l'occurrence, euh, au stade où on en est, euh, on ne peut plus euh, même défendre de manger moins. Euh, il faut arrêter, en fait, euh, la viande rouge, alors c'est pas facile. Hein. Le, supprimer une partie de son alimentation, euh, c'est compliqué. Euh, changer d'habitude alimentaire, c'est compliqué. Mais en tout cas, on ne peut pas promouvoir ça, euh, ni même participer à des, à des, à des, des industriels dont euh, la, la mission est de gagner de l'argent en vendant euh, de la viande rouge. Euh, donc, euh, et ça, je ne prends même pas en compte la partie euh, souffrance animale. Mais la viande rouge, c'est de la consommation d'eau, c'est des terrains de pour nourrir le bétail, euh, c'est l'effondrement de la biodiversité, c'est voilà, énormément de choses, et on peut plus déconnecter la santé de l'être humain avec la santé de l'environnement. Euh, maintenant, il y a de plus en plus de maladies qui proviennent directement de l'altération de l'environnement. Il y a 9 millions de personnes qui meurent de la pollution chaque année, L'hiver dernier, il y a eu une chute de 69% des précipitations à Marseille. On s'annonce une sécheresse. Là, au moment où je tourne cette vidéo, on a pris 2,7 degrés de plus au mois de mai. Donc on a les conséquences directes de l'impact de l'humanité sur l'environnement qui nous reviennent. Donc j'étais vraiment hyper choqué en fait de, ce, de cet échange que j'ai eu avec cette personne. Où, et ça, c'est vraiment quelque chose de, de terrible, c'est euh, la solitude qu'on peut ressentir à être sensibilisé à une question et à se sentir incompris de personnes qui ne se renseignent pas, en fait, ou qui ne sont pas conscientes de la situation. On passe pour euh, un Cassandre, euh, là ça arrive de moins en moins, mais euh, donc il y a eu euh, pendant un long moment où je partageais des vidéos sur euh, le sujet bah, de personnes qui, au final, ne s'en emparaient pas et puis ou quand j'essayais d'en parler c'était pas un sujet enfin j'ai eu l'exemple d'un ami à qui, qui euh, j'ai expliqué que j'essayais de faire de placer mon épargne dans euh, des actions euh, responsables sur le développement durable qui est un oxymore euh, il n'existe peut-être pas vraiment de possibilité d'un développement qui soit durable puisque bah, c'est une opposition dans les termes et euh, cet ami euh, et là c'était euh, il y a même quelques mois hein, que euh, qui pourtant donc un, un conjoint qui est dans l'industrie agroalimentaire, euh, m'a dit que ce voilà, que n'était pas du tout sa préoccupation. Euh. Et je, je suis assez étonné en fait, que de l'indifférence. En plus, c'est un ami qui avait de, des enfants en bas âge, donc euh, je lui ai posé la question quand même de, de, enfin, de l'avenir de la planète qu'on laisse à nos enfants. Moi, je, je n'en ai pas actuellement. Et euh, bon, ça, bon euh, on n'est pas à une incohérence près, l'être humain est, est fait d'incohérences. Moi le premier. Mais donc euh, voilà, c'était pour partager un peu cette situation. Euh, là, euh, le nouvel enjeu, il se trouve vraiment euh, autour de la protection de notre environnement. Euh, et c'est aussi l'enjeu de la santé mentale. C'est quelque chose euh, qu'on ne peut plus euh, nier. Le médicament a un impact carbone. La prévention, c'est moins de consommation de soins, moins d'utilisation d'énergie, moins de consommation de médicaments et une amélioration globale de la joie de vivre en tant qu'être humain. Et la prévention, ben, c'est l'activité physique, c'est euh, une alimentation euh, faible en sucre rapide et en graisse saturée, donc euh, c'est pas euh, une alimentation riche en viande rouge, et donc, euh, voilà, il y a tout ça qui est à prendre en compte, même chose pour, euh, pour le tabac, c'est la prévention de la pollution. c'est ça, ça, ça agit aussi sur notre santé mentale. Tout ce qui va en fait être un toxique pour le corps va être un toxique pour, pour le cerveau. Donc, je pense maintenant qu'il euh, faut qu'on se regroupe de plus en plus en fait autour de ça. Alors, il y a eu beaucoup d'activistes, il hein, y a eu des marches pour le climat, il y a eu euh, beaucoup de chaînes YouTube... Et euh, j'ai aussi assisté, euh, de façon assez triste, à euh, un certain désespoir de la part d'activistes, d'influenceurs, en fait, sur YouTube, euh, qui expliquaient qu'après plusieurs années de vidéos, de sensibilisation, ils ne voyaient rien bouger. Donc là, on espère à nouveau, à chaque gouvernement, que cette fois, euh, ça, ça va être la bonne, qu'on a compris et qu'on va agir. Euh, et le problème, c'est qu'apparemment, qu il y a voilà, des enjeux de d'impossibilités de, de coercition dans le champ de l'alimentation euh, dans l'industrie agroalimentaire, qui sont assez dramatiques. Donc moi, à titre personnel, en fait la dernière action que j'ai faite dans ce sens, c'est de m'inscrire à une AMAP. Je ne pouvais pas le faire quand j'habitais euh, à Paris, enfin, c'était trop contraignant en termes d'horaires, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à rentrer suffisamment tôt chez moi pour pouvoir aller chercher le panier de, de livraison et qu'en plus c'était une fois par semaine à, à date fixe et que dans le contexte de mon travail c'était impossible pour moi d'être présent toutes les semaines à une heure fixe pour récupérer un panier d'alimentation et maintenant je suis en mesure de le, de le faire à Marseille. Donc je me suis inscrit dans une AMAP et j'en suis ravi parce que ça oblige à manger déjà des légumes qu'on n'a pas l'habitude de manger euh, donc je découvre même des légumes que je connaissais pas ça, je savais déjà que j'étais euh, pas très cultivé c'est le cas de le dire dans le domaine euh, de de l'alimentation donc euh, ça apprend à se diversifier dans son alimentation c'est donc aussi euh, apprendre à prendre ce que la terre nous fournit et pas à aller choisir dans un supermarché ce que plusieurs pays ont à nous fournir. Et donc c'est aussi payer directement l'agriculteur sans les intermédiaires. Lui apporter une source de revenu fixe, avoir une garantie en échange que les terres sont cultivées de façon durable et de sorte à protéger la terre et la biodiversité. Donc, et puis ça permet aussi de rencontrer les gens de son quartier, ce qui est très agréable, donc j'en suis vraiment ravi, et peu importe si ça coûte quelques euros de plus, alors c'est sûr que j'ai la chance d'avoir un revenu confortable, et en même temps je pense vraiment très sincèrement que ces euros-là en fait sont indispensables, quasiment, enfin sont prioritaires sur quasiment tous les autres, parce qu'il n'y a rien de plus important que l'alimentation qu'on amène dans notre corps pour notre santé. Et, euh, et en l'occurrence, quand on diminue sa consommation de viande, on, on économise beaucoup en termes de budget. Et, euh, et donc ce ne sont pas les légumes qui, généralement, coûtent le plus cher une alimentation végétarienne et moins cher euh, qu'une alimentation euh, omnivore. Donc euh, l'autre euh, action que je vais mettre en place, c'est euh, de m'inscrire à une collecte de déchets, en fait, de, de biodéchets. Donc euh, ça, je sais pas si ça va se mettre en place ou pas, je suis déjà inscrit, j'attends euh, qu'on me contacte. Et puis j'essaye de sensibiliser les gens de la résidence dans laquelle j'habite sur la question de l'énergie parce que le premier poste de dépense de notre résidence c'est le chauffage. Et moi pour ma part je n'ouvre pas les radiateurs pendant l'hiver la... pendant et malgré ça j'ai 1000 euros de facture de chauffage parce que c'est un chauffage collectif. Donc on est en train de réfléchir sur la question euh, de la chaudière, du changement de la chaudière et du gaz mais en fait la première énergie euh, c'est celle qu'on ne dépense pas et, euh, et ça je me rends compte au moment des discours des copropriétés bah, que tout le monde n'a pas du tout la même sensibilisation euh, sur ce sujet-là. Donc voilà titre personnel moi ce que je fais à mon échelle, j'ai beaucoup beaucoup diminué ma consommation de viande rouge. Je réserve ça maintenant aux situations occasionnelles et exceptionnelles, c'est-à-dire au restaurant quand je suis invité, mais maintenant je n'achète plus dans mes courses de viande rouge. Voilà, donc n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous, vous avez fait, ça pourra me donner des idées aussi. Et puis, oui, autre chose aussi, je suis en télétravail trois jours par semaine, ce qui me permet d'économiser beaucoup de transport aussi. Donc, euh, ça, c'est une chance quand on peut avoir une partie de son emploi euh, en télétravail. Donc, voyez, euh, ouais, écrivez-moi en commentaire ce que euh, vous avez fait de votre côté. Et euh, si vous avez voilà, des, des conseils à partager euh, pour aller dans le bon sens, euh, tout, est bon, euh, tout est bon à prendre. Et puis, j'espère surtout euh, que tous les professionnels de la santé mentale euh, vont euh, porter euh, aussi ce, euh, ce message parce qu'il y a euh, une vraie disjonction entre le monde hospitalier et le monde de l'environnement en fait actuellement, qui me semble incompréhensible. C'est-à-dire qu'on utilise énormément de plastique à usage unique encore à l'hôpital. La transition est très lente à mettre en place. Et, euh, le, et je vois voilà de, des radiateurs euh, allumés euh, la nuit, euh, des fenêtres ouvertes avec le radiateur allumé à l'hôpital enfin l'énergie qui n'est pas la sienne euh, déresponsabilise aussi euh, tous les usagers euh, du service euh, public et ça c'est vraiment euh, très dommageable aussi. Bah, merci de m'avoir écouté encore une fois à bientôt.